Bonjour à tous, en 5 minutes je vais. Salut Cindy. En 5 minutes, je vais vous répondre. Euh, que faire quand on voit un démon Que faire quand on voit un démon? Eh bien, vous fouillez. <rire> Et vous criez dans tout le quartier. Démon, il y a un démon ici, des démon. Ça faisait longtemps que j'avais utilisé mon clapet. Mon clap, mon clap. Non, pas mon clapet. Mais il faut que j'arrête de dire mon clapet. Mon clap. Coupez. Fuyez surtout pas. Vous avez l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur vous a donné l'autorité sur le diable. Il vous a donné l'autorité sur n'importe quel démon. Si vous voyez un démon, vous pouvez prendre l'autorité. Ou bien vous pouvez passer votre chemin. C'est tout. Il euh, y a un homme de Dieu. Il dormait dans sa chambre et... À un moment donné, il y avait beaucoup de bruit autour de lui. Énormément de bruit. Et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a vu un gros démon. Juste à sa porte. Et il a dit, oh! Donc c'est seulement toi. Laisse-moi dormir. Et il a dormi. <rire> sans avoir peur, sans crier. Oh! Démon! Parce qu'il savait que celui qui veille sur nous. Hallelujah! Ne sommeille ni ne dort. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ne sommeille ni ne dort. Il nous Protège. Une autre anecdote, il y a un autre homme de Dieu qui dort, mais je ne sais pas si c'est le même. Décidément, ils tout il tous. Hein? <rire> mais parce qu'en vérité, euh, un homme de Dieu ou un, le diable va essayer de l'attaquer quand il dort, pas quand il est éveillé. Quand il est éveillé, euh, le diable sait pertinemment qu'il va l'envoyer paître. Hallelujah! Ça, c'est notre genre d'homme de Dieu. <rire> Maintenant, ça va barder. <rire> je vais le chasser, je vais l'envoyer dans les lieux arides. Au fait, je vais répondre à la question, est-ce que les démons on les envoient dans les lieux arides, est-ce qu'on les envoie dans, dans les abîmes, tout ça Je vais répondre à cette question-là. Donc lui il dormait, et, euh, et puis son lit a commencé à bouger, son lit a commencé à bouger, et son lit s'est dé, déplacé. Et quand le lit s'est déplacé, euh, ça bougeait, et il s'est réveillé, et, et, et il s'est rendu compte qu'il y avait une forte activité démoniaque dans la pièce, et il a vu un démon, et le démon était là, il lui regardait. <rire> Et il a dit, oh, donc c'est toi. Va-t'en au nom de Jésus. Et le démon s'est enfui. Et quand le démon s'est enfui, il a vu son lit. Il s'est dit, oh, mais c'est le démon qui a déplacé le lit. Il a dit, hé hey, hey, hey, reviens ici au nom de Jésus. Reviens ici. Et le démon est revenu. Il a dit, rends le lit là, là où tu as trouvé. Et le démon a rendu le lit là où il a trouvé. Juste pour vous dire que les démons nous sont soumis. Okay? N'ayez pas peur des démons. Ne fuyez pas les démons. Prenez autorité. Donc, si vous voyez un démon passez votre chemin ou prenez autorité pour qu'il s'en aille et il s'en ira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez autorité. Donc, n'ayez pas peur du diable. Hein? Gloire à Dieu. À bientôt.